Merci de me donner la clairvoyance afin de discerner les intentions de qui me veut du tort. Merci de me donner la clairvoyance sur moi-même et les autres afin d'être capable de pardonner, afin de permettre l'équilibre parfait au centre de la balance qui ouvre tes portes. Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité. Merci.